Waschen, Hände waschen muss ein jedes Kind. Hände waschen, Hände waschen, bis sie sauber sind. Ach, hoffentlich geht es Lilu gut. Ich habe schon so lange nichts mehr von ihr gehört. Ich habe Post von Lilu? Er hat meinen Namen mit dem Buchstaben aus dem ABC-Spiel geschrieben. Lilou hat immer so gute Ideen. Salut Tom, comment ça va? J'espère que tu ne t'ennuies pas trop. Avec Maman et Papa, nous avons fait un beau Poisson d'Avril au chocolat et avec des Smarties. Ah, oh, il était bon! Tu Souviens qu'on a mis la musique très, très fort et qu'on a dansé ensemble? On refait, quand on se reverra? Bisous, Lilou. Oh ja, yeah, ich will nochmal mit Lilou tanzen. Et en attendant, vous pouvez aller voir Tom et Lilou sur la plateforme de la valisette. Inscrivez-vous pour y trouver plein d'idées et d'activités.